Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer une machine virtuelle Windows 10 sous VirtualBox. Pour cela, nous nous rendons sur le site officiel de téléchargement de l'outil. Comme vous voyez, plusieurs versions sont disponibles pour différents systèmes d'exploitation. Pour notre cas, nous allons choisir la version Windows de l'outil. En cliquant sur ce lien, le téléchargement du fichier installable est lancé. Entre-temps, nous allons lancer le téléchargement de la machine virtuelle. Nous allons donc nous rendre sur le site officiel de Microsoft. Pour notre cas, nous choisissons Windows 10. Quant aux plateformes, plusieurs options sont disponibles également. Pour nous, c'est VirtualBox qui nous intéresse. Nous allons ensuite cliquer sur le bouton Download pour lancer le téléchargement. Une fois que le téléchargement est terminé, nous allons décompresser le fichier ZIP. Vous pouvez choisir un autre dossier de destination si vous le souhaitez. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Extraire. Nous allons également lancer l'installation du VirtualBox. Euh, cet écran présente les différentes fonctionnalités qui peuvent être installées. On peut aussi définir le répertoire de destination de l'installation, si l'on souhaite. À cette étape, plusieurs options s'offrent à nous. Euh, entre autres, ajouter une entrée au menu démarrer, ajouter un raccourci sur le bureau, etc. Dans cet écran, un message s'affiche pour nous avertir que nous serons déconnectés temporairement du réseau. Voilà, l'installation est en cours. À présent, l'installation est terminée. Ça, on souhaite lancer VirtualBox au moment de la fermeture de l'assistant. On n'aurait qu'à cocher cette case. La prochaine étape consiste à importer un appareil virtuel qui est, dans notre cas, rien d'autre que la machine virtuelle que nous avons téléchargée précédemment à partir du site officiel de Microsoft. Euh, donc, On va le choisir en, en le sélectionnant en utilisant le gestionnaire de fichiers. Ensuite, on clique sur le bouton suivant. Cet écran présente les différents paramètres de notre machine virtuelle à importer, entre autres le nom de la machine, le système d'exploitation correspondant, le nombre de processus, la taille de la mémoire vive, etc. Certains paramètres peuvent être modifiés si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi modifier la destination où la machine virtuelle sera importée. En cliquant sur le bouton « Importer », vous lancez l'étape de l'importation. Voilà l'étape de l'importation terminée. Une nouvelle entrée s'ajoute à la liste des machines virtuelles sous VirtualBox. Euh, on pourrait donc la lancer. le mot de passe c'est password avec un p majuscule a en minuscule s en minuscule s en minuscule w en minuscule le chiffre 0 r en minuscule d en minuscule et un point d'exclamation voilà donc on peut vérifier la configuration du système Selon la configuration initiale de la machine virtuelle. Voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour recevoir des nouvelles de la chaîne Passion de données.